Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, on vient de tomber sur une information gargantueuse, gigantesque, éclaboussante. Je viens juste de me réveiller. Et comme dit le monsieur, j'ai oublié son nom, tous les soirs, quand on dort, on se réveille. Il y a des nouveaux dossiers. Là, on se réveille, Karim Benzema condamné à un an de sursis avec 75 000 euros d'amende. Un an de sursis, bon... En même temps, je pense que là, d'ici un an, il euh, n'y a pas de sextet qui devrait sortir. Donc, euh, je pense que Karim Benzema, il va être tranquille à ce niveau-là. Et puis surtout, euh, il ne traîne pas trop en France. Il est en Espagne. Et voilà, donc, il euh, y a quelques matchs qu'il joue en France. Et ensuite, boum, il repart en Espagne. Et après, il va aller jouer la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème d'ici un an. On ne risque pas de voir Karim Benzema au FC prison. Comme vous le voyez en ce moment, l'UFC prison, il est très garni. Il y a un moment, ils ont même eu Ronaldinho pendant quelques temps. Et après, donc, l'UFC prison, ils, ont obligé de, ils étaient obligés de laisser la légende Ronaldinho partir. Et donc là, il est libre. Mais là, là, ce qui, ce qui me choque dans cette affaire, déjà, bon, un an de sursis, voilà, on a déjà parlé. 75 000 euros d'amende, on va pas se mentir, avec le salaire qu'il gagne au Real de Madrid. Ah, C'est comme s'il si payait 75 centimes. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, apparemment. Karim Benzema a fait appel. Lui, il n'est pas d'accord. Voilà, il dit non. Moi, je veux pas que, je veux pas avoir de casier. Je veux pas que ça salisse mon image. J'ai quand même un Ballon d'Or à remporter. Voilà, j'ai quand même des grandes choses encore à faire dans le foot. J'ai pas envie que cette histoire vienne entacher mon image. Du coup, il a fait appel. Voilà. Donc là, apparemment, peut-être que cette décision va être revisitée parce que, selon les dires des, des, des médias et tout. Ce qui s'est dit dans le tribunal, c'est que ça a été prouvé que Karim Benzema était au courant de rien. Donc, je comprends pas comment tu peux être au courant de rien et être accusé dans l'affaire de la sextape euh, concernant euh, Valbuena, parce qu'apparemment, euh, cette sextape, on voit Valbuena euh, dans des positions assez compromettantes. Et donc, du coup, ils ont essayé de lui faire du chantage. Et euh, Karim Benzema, vous connaissez l'histoire. Voilà. Donc là, là, on sait très bien ce qui se passe en France avec Karim Benzema. Déjà, ils l'ont puni pendant cinq ans. Ils l'ont dit, allez, va au placard. Tu joues plus en équipe de France. Euh, cette histoire, euh, euh, nous, il euh, faut que tu nous mettes au clair, euh, tout ça. Euh, voilà. Euh, euh, certes, ça n'a rien à voir avec le sport. Mais quand même, ça a quand même à voir avec le sport. Du coup... Euh, là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même besoin euh, de, de Karim Benzema sportivement. Ils ont décidé de mettre les histoires extra-sportives en dehors du sport, alors que c'est déjà des histoires extra-sportives. Mais bon, euh, bref. Euh, ensuite, euh, du coup, Karim Benzema est revenu en équipe de France. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a démontré qu'il était <rire> indispensable à l'équipe de France. Et on va pas se mentir, ça m'a énervé plus d'un. Et je pense que voilà... Euh, il y a des gens qui se disent, enfin, il y a des instances qui se disent, bon, ben voilà, ce petit Karim Benzema, euh, il a un petit peu réussi sa vie, euh, il continue à marquer des buts. Ça nous énerve, tu vois Moi, j'aurais compris si on avait attaqué Benzema pour tous les crimes qu'il fait sur le terrain, tous les buts qu'il met. Là, j'aurais compris. « Ouais, voilà, vous avez assassiné euh, le gardien espagnol. Euh, voilà, euh, ce que vous avez fait euh, avec le Real Madrid ce jour-là, euh, c'était euh, pas bien. » Là, là, là d'accord, c'est un criminel sur le terrain. Mais là, apparemment, vous voulez que ce soit un criminel dans la vie. Donc là, pour vous, selon la justice, le meilleur attaquant français actuel, c'est un criminel. Le potentiel ballon d'or mondial du foot... Selon la justice française, c'est peut-être un criminel. Ah oh là là. Bon bah j'espère que l'appel euh, euh, va donner raison euh, à la justice. Hein. Moi je suis que pour la justice. S'il est coupable, bah il est, il est coupable. S'il n'est pas coupable, c'est pas coupable. C'est tout. Si vous dites qu'il n'était pas au courant, c'est qu'il n'est pas coupable. Je comprends pas. Hein? Revoyez vos fiches. Qu'est-ce qui se passe dans la, dans la tête de la justice? T'es coupable, mais non, mais t'étais pas au courant, mais t'es pas coupable. Mais ça, c'est trop technique. Hein